En fait, j'y pense pas vraiment. C'est surtout une, une grosse satisfaction de l'équipe, euh, pour laquelle je suis très reconnaissant. Donc Nathalie, Marie, Olivier et Mélissa, voilà, que je remercie pour tout le travail accompli. Vendre. Je suis un vrai commercial qui aime convaincre les clients et s'amuser. Nous avons développé les nouvelles technologies visite virtuelle, prise de rendez-vous en ligne signature électronique et la qualité de service délivré aux clients. Un client heureux et satisfait de notre accompagnement. Concrétiser des projets de vie et ressentir le bonheur des clients, c'est très valorisant pour notre métier. Respecter les fondamentaux, prospecter, prospecter, être sur le terrain, beaucoup travailler, s'entraîner, se remettre en cause, le travail finit toujours par payer.